que tu nous as donné d'être là ce matin en ta présence pour t'adorer et pour célébrer les neuf les années d'existence de la propagation. Merci pour le message de ta parole, ô éternel. Accorde-nous la grâce d'entendre ta voix et accorde-nous la grâce nécessaire de faire preuve d'obéissance au Éternel. Nous te demandons de bénir le pasteur Astrel et nous te demandons de continuer à l'utiliser comme un canal puissant pour parler de toi, pour proclamer le message de l'évangile. Bénis la chorale rédemption, bénis le comité de cette petite chorale, bénis particulièrement notre président. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce qui a été fait. Bénis cette Église. Et que ton nom soit glorifié en ce lieu. C'est la prière que nous t'adressons dans le puissant nom de Jésus. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance au ciel des siècles. Amen. Levez-vous, s'il vous plaît. Je vous demande de Dieu demain. Et répétez de avec moi ces paroles. Que Dieu fasse de moi une source de bénédiction pour sa gloire. avec conviction, que Dieu fasse de moi une source de bénédiction pour sa gloire. Encore plus fort, que Dieu fasse de moi une source de bénédiction pour sa gloire. Une dernière fois avec beaucoup plus de ferveur, que Dieu fasse de moi une source de bénédiction pour sa gloire. Qu'en soit ainsi, allez-y au nom de Jésus. Amen. On le à la couragée rédemption du bon dimanche dans le Seigneur.